Ah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 Mon âme bénit l'éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre, t'émerveille, car ça n'est de Dieu. Remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir t'avoir. Béni soit ton en, Seigneur encore de nous avoir conduits, Père, et éclairés encore davantage au travers des chants et les cantiques, Les témoignages, mon bénéfice, Père saint Dieu, nous démontrant que tu es le Dieu vivant et démontrant que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui conduit ton peuple, ce toi. C'est lui qui nourrit ton peuple, ce toi, mon bénéfice, Père saint Dieu, et tu en prends soin et dans tout le moindre détail, mon sauveur. Nous approchons de toi avec vraiment assurance, mon Seigneur, et avec aussi reconnaissance encore davantage, mon roi, pour ce que tu es, mon bien-aimé Père Saint, et que nous croyons aussi que tu existes, Seigneur, et que tu es réellement celui qui suscite et perturbe sur la foi, et la mène aussi à la perfection, mon Sauveur. Béni sois-tu encore de nous avoir rassemblés par ce matin, pour que nous soyons un peuple uni et saint pour ta gloire Enfin que toi, tu prennes aussi plaisir à pouvoir aussi nous bénir, Père. Nous sommes à toi et nous voulons vraiment aussi toujours être à toi, mon bien Père, mon Dieu. Enfin de marcher dans ce bon monde avec certitude, mon bien-aimé Père, Dieu, Parce que toi, tu fais de merveilles, mon roi. Nous l'avons aussi entendu, mon bien Père, mon Dieu. Tu es un appui certain pour nous et un secours qui ne pourra jamais nous manquer autant de détresse, mon Sauveur. Oh, Dieu, tu es toujours là pour nous secourir, mon bien Père, mon Dieu. Pour prendre soin de nous, mon bien-aimé Père et nous croyons en toi, mon Sauveur, béni. Merci pour le. Psaume, merci aussi pour les chants et les cantiques qui ont été chantés, Père. Oh Dieu, merci aussi pour l'adoration, mon bénévole Pâtivissant, parce que nous sommes venus réellement aussi pour pouvoir te louer, Seigneur, et chanter sa leçon pour ta gloire, mon bénévole Pâtivissant, aussi te louer, t'exalter, pour tes fait, Seigneur, parce que le nombre en est tellement si grand. Bénis ton mon Pâtivissant, qui est ici aussi rassemblé en cet endroit, et c'est aussi là qui sont aussi à connexion dans différents pays, mon bénévole Oh Dieu, tu en suscites encore davantage, mon bénévole Oh Dieu, qui viennent aussi écouter ta parole à toi mon sauveur, qui soit béni, Père tu oh Dieu, récompensé aussi parce que tu es le Dieu qui nourrit encore ta part, qui te révèle encore davantage auprès de ceux qui s'approchent aussi de toi, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père. Merci pour les psaumes, t'avons aussi demandé, au nom de jésus christ Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce privilège que nous avons aux yeux du Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore ensemble pour pouvoir euh, l'adorer et surtout aussi pour qu'il nous soutienne aussi, qu'il agisse aussi dans notre vie, qu'il nous relève davantage, qu'il nous donne aussi la force et la santé aussi, et surtout qu'il nous remplisse davantage. Nous avons besoin de ces, ces dieux qui témoignent qu'il est vraiment le Dieu vivant, ou que réellement aussi, il puisse faire vivre aussi nos, nos corps aussi, hein, qu'il dépose aussi... Ça sémence et que son esprit saint soit aussi en nous pour que nous puissions être aussi, comme il a dit, marcher selon sa volonté. Comme nous le disons, que chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Nous savons aussi que le Seigneur, notre Dieu, il ne change pas sa façon de pouvoir faire. C'est que ce qu'il a déclaré, il veille à ce que euh, sa parole puisse vraiment avancer comme il a dit et s'accomplir certainement dans le moindre de trahi selon ce qu'il a donc annoncé. C'est cela aussi qu'il a rappelé aussi au prophète Jérémie en lui disant que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous avons donc l'assurance effectivement en rapport avec ce que le Seigneur aurait déclaré qu'effectivement comme il a fait, comme il a eu à pouvoir le dire, la chose s'accomplira certainement comme il l'a dit. Donc, nous, nous sommes de ceux-là aussi qui, um, qui s'accrochent par la foi à tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Comme Samuel, dans les Saintes Écritures, il nous a dit qu'il ne, ne laissa tomber aucune parole de l'Éternel. Nous comptons sur um, la miséricorde et la grâce de notre Dieu pour qu'il nous donne aussi uh, ce privilège de pouvoir réellement nous apporter. Seigneur, pour que cette parole puisse aussi trouver sa place en nous et qu'elle puisse vraiment aussi s'enraciner et aussi, comme la Bible le dit, le Seigneur l'a dit aussi, que nous puissions donc porter du donc fruit. Il a pourvu à toutes choses, effectivement, pour que nous ne puissions pas être oisifs ni stériles comme nous l'avons pu l'entendre, mais que nous puissions porter beaucoup de fruits. » c'est comme cela que le Seigneur notre Dieu sera donc honoré lorsque réellement pouvons porter donc de fruits et que le monde pourra voir que comme la Bible l'a dit s'il consent donner sa vie il verra donc une postérité il prolongera donc ses jours c'est ce que le Seigneur notre Dieu veut ce qu'il fait et c'est sa volonté donc parfaite qu'il puisse prolonger ses jours dans ses rachetés. C'est pour cela qu'il a, il a donné sa vie pour que nous nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi recevoir cette vie réellement comme.. La Bible l'a fait savoir que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné donc le pouvoir de devenir donc enfant de Dieu. Donc nous, disons que ce n'est pas historique, mais c'est quelque chose de réel, comme la Bible l'a fait savoir que Dieu s'est fait cher. Donc Dieu est devenu un homme, afin qu'un homme devienne Dieu. Donc nous comprenons qu'effectivement que cette voie qui a été tracée par le Seigneur, personne ne peut arriver à pouvoir s'y interposer pour que il n'atteigne pas effectivement aussi ce qu'il a eu à pouvoir aussi prendre comme décision. Donc nous devons nous réjouir, nous, en tant que peuple de Dieu et, et fils de Dieu, de ce que nous sommes, ce que Dieu a voulu que nous puissions être par les biais, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne pourra pas ne pas réussir, parce que c'est comme le Seigneur nous l'a fait savoir, que c'est au travers de lui que nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ, par les sacrifices qu'il a donc accomplis. Et là, nous étant dedans aussi, le Seigneur, notre Dieu, amènera donc à la perfection toute chose. Nous réalisons aussi qu'effectivement, que nous sommes dans un temps aussi où il y a beaucoup de bouleversements aussi. Et comme nous pouvons le voir aussi que les hommes ne savent plus et tellement dans quelle direction, dans quelle orientation, effectivement. Et parce qu'ils prennent des décisions, effectivement, en ayant recours aussi aux hommes. Parce que nous savons que tout homme est faillible. Peu importe le diplôme de les doctorat ou les immunologies qu'ils peuvent avoir, effectivement. Et Dieu a pu les exposer, en fait, pour montrer qu'effectivement, là où l'homme met son cœur, effectivement, et il a mis l'accent pour montrer la capacité qu'il peut avoir, l'intelligence qu'il peut avoir pour pouvoir expliquer ces et là Alors, Dieu l'a confondu, en fait. Dieu demeure toujours Dieu. Euh, et, et, il n'y a pas de variation en lui, effectivement. Euh, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas dire, ah, je me suis trompé pour encore faire les calculs. Non, il ne fait pas les calculs. Lui, il dit, c'est ça l'autorité de notre Dieu. Nous n'adorons pas un petit Dieu. Non, nous ne servons pas à un Dieu incapable. Non, nous servons à un Dieu qui est tout-puissant. C'est cela ce que nous devons comprendre et réaliser. Nous devons marcher dans notre vie sans peur. Oui, sans que quelque chose ne puisse effectivement aussi nous, nous affaiblir dans quoi que ce soit, mais que nous puissions toujours être, vous voyez, fortifiés dans notre foi, être reconnaissants à ce que Dieu du ciel nous a connus, et c'est Dieu aussi qui nous a prouvé qu'il nous connaît aussi. Marchant comme un peuple qui connaît effectivement euh, de qui il vient et à qui il appartient aussi également. Nous tourons, nous le disons toujours souvent que... Okay. Nous sommes un peuple particulier. Ça, ceux qui sont de Dieu peuvent comprendre effectivement ce qui veut dire cette particularité que nous revêtons. Parce que nous pouvons regarder, comme la Bible nous dit, nous sommes un, un sacerdoce royal. Ce qui veut dire qu'effectivement, que, étant un sacerdoce royal, nous sommes donc entre les mains de celui qui a donné naissance à toutes choses, effectivement. Dans les cieux et sur la terre. Et nous remercions Dieu pour son choix. Il a eu un pouvoir faire. Et quand nous pouvons regarder aussi sa parole et voir aussi effectivement comment Dieu fait les choses, nous disons Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié. Et que quand nous, nous chantons vraiment ton nom et que nous disons qu'il est le plus beau parmi les milliers et qu'il est au-dessus de tout nous, nous ne répétons pas une formule en fait. Et nous, nous avons donc apprécié effectivement aussi sa grandeur et sa valeur aussi dans, dans notre vie. Jamais le Seigneur ne pourra laisser sa propre postérité dans l'ignorance en fait. C'est merveilleux, vous savez, de pouvoir connaître Dieu dans, dans, sa divinité, en fait. Et de pouvoir aussi être saisi par sa façon de pouvoir faire les choses et son ouverture, effectivement, à l'égard des hommes. La femme samaritaine, elle était une femme heureuse. C'est quand même extraordinaire. Il avait entendu probablement ce qui lui avait été dit, comme l'a dit poux ici, c'est notre frère Jacob et tout ça. Donc il en connaissait en fait par l'histoire. Quelle grâce. Amen, amen. Frères et sœurs, il y en a eu beaucoup de femmes en, en Samarie, des prostituées qui vivaient ah, des vies ouais. en, en Samarie. Bon, il y a beaucoup, peut-être, peut-être, peut-être peut peut moins que cela, mais, mais cette femme-là. « Le Seigneur lui-même est descendu pour pouvoir s'asseoir là, à ce puits-là. »« Oh Dieu du ciel, que ton nom soit béni. » C'est pour ça qu'elle lui disait « Mais suis-toi aujourd'hui. » Tu connaissais les dons de ce C'est merveilleux ça, si tu arrives à voir réaliser ce que Dieu est en train de faire pour toi. Elle ne voyait pas encore. Elle méprisait cet homme-là assis au puits. Oh, c'était son salut. Sa délivrance, la grâce divine de Dieu... C'est ces dieux-là dont Jacob leur a parlé que Dieu te bénisse. C'est ces dieux-là que Moïse s'est agenouillé. Oh, gloire à Dieu. Tous les prophètes et les saints ont eu la crainte et le respect pour ces dieux-là. Mais quand il est descendu, il a pris la forme d'un serviteur. Ah, un bon berger, comme nous l'avons entendu. L'éternel est mon berger. Ah, je ne manquerai de rien. C'est quand il est un berger, un vrai berger, il cherche toujours ses propres brebis. Ouais, il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est pour ça que, étant ainsi, étant, étant, étant donc venu à cet endroit et trouvant cet homme-là assis au puits, jamais même dans son subconscient. C'est ce que nous arrive aussi. Jamais même dans son subconscient. En fait, il se disait, je suis ignoble, en fait. Je suis pas propre, je suis souillé. Est-ce qu'un dieu comme le dieu dont on nous a parlé, c'est dieu très saint? Et auquel vous a même dit que je voulais quand même me voir, il m'a dit, mais si tu me vois, mais tu ne pas, mais il faut que tu vois ce matin du dos. Donc je passe effectivement, il m'a dit, mais c'est dieu tellement qui a secoué, qui a fait sortir son peuple de l'Égypte si grand, si haut, si puissant. Peut-il regarder à, à une infime personne comme moi Et puis en plus maintenant une vie de prostitution. Alléluia Gloire à Dieu Amen. Oh mon frère et ma sœur. Dieu est Dieu. Nous, nous limitons Dieu. C'est pour ça l'action de Dieu n'a pas d'effet dans nous en fait. Et c'est vrai qu'il ne pensait pas, mais pendant qu'il pouvait quitter là-bas, sortir effectivement et arriver sous ce puits-là, il pensait que je rencontre un homme comme tous les hommes. Et, Jésus était un homme. 100% un homme. Mais il était aussi 100% Dieu. C'est pour ça que nous le disons ici, j'ai dit, Satan a toujours été confondu. Il, il s'est posé des questions. Même de sa naissance, parce qu'il ne pouvait pas croire à la parole de Dieu, vous savez. De sa croissance, de ce qu'il voyait, il, il, il était troublé. Donc dans tout son royaume, c'était le trouble complet. Donc c'est dit, mais c'est mais -ce, -ce pour ça que vous voyez que <rire> ce trouble-là s'est euh, transposé chez sa, sa postérité. Mais bien sûr, vous dites quoi Mais regardez très bien, qu'est-ce qu'il disait mais, mais tu nous retiens toujours, dis-nous si tu es le Christ en fait. Si tu es, mais dis-les-nous clairement. Vous vous souvenez nous sommes troublés, dis-nous clairement, parce que lui-même était troublé. Alléluia. Ceux qui ont le même esprit que lui aussi, troublés. Dis-nous clairement, mais en fait, mais je vous l'ai dit. C'est ça le problème, en fait. Et lui, il s'est posé la question mais qui est-il C'est est, est Dieu ou c'est pas Dieu Parce qu'il ne croit pas. Vous savez, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il ne peut pas croire. Mais vous le savez, non il est incrédule, puis il est menteur. Tout ce qui est comme abject, c'est donc à lui que cela revient effectivement. Donc, cela que nous pouvons comprendre, que quand il va vers cet endroit, il était impossible que cette femme donc samaritaine puisse vraiment réaliser que c'est quand même une grande visitation, pas d'un ange. Ah oui Ah oui parce que c'est l'ange Gabriel Qui est allé visiter Marie Mais là c'était pas l'ange Quel privilège elle avait cette femme Frères et sœurs Si seulement nous pouvons réaliser cela Nous serons des gens Même si on a des douleurs de bobo On chanterait parce qu'on on réaliserait, Seigneur, quelle est la maladie qui peut me retenir, ou, ou même la tombe ne peut pas me retenir. Même si on me met dans le cercueil, ça ne peut pas me retenir. Parce que de là, je sortirai. Déjà, tu as la victoire ici, mon frère. Quand tu descends, tu as la victoire. Mais dans tout, mon frère. C'est pour ça si nous pouvons vraiment prendre du temps dans notre vie de l'aimer, de le servir, de le chanter, dans toutes les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Amen. Amen. Seigneur, si tu peux m'accorder simplement la grâce de louer ton nom, Amen. je ne ferai que ça. Pourquoi, pourquoi te plaindre pour telle chose, telle chose, alors que tu sais que Dieu est capable de le faire pour toi c'est la vérité, frère et cette femme, effectivement, là, marchant, descendant là, elle est au prix, avec une tête baissée, aussi, effectivement, j'avais fait le même scénario tous les jours. Oh, oh oui, mon frère et ma soeur, oh. tu hey, peux te dire aussi, Seigneur, j'y vais tous les jours, je vais tous les jours. Oh. Mais un jour, Alléluia, Alléluia. Alléluia. un jour, Alléluia. ton tous les jours là, c'est changera gérard un jour spécial. Oui, monsieur. Il est le même, monsieur. Il ne change jamais sa façon de faire. Ah, il observe. Parce que c'est vrai, frère et sœur. C'est la même chose aussi, effectivement, aussi, c est, c est, c est, cet Italien, effectivement, aussi, dans les scènes d'écriture. Vous le connaissez Vous connaissez, non Dans les actes au chapitre 10. Vous le savez Comment il s'appelle Corneille, hein il faisait aussi des aumônes. C'était un peu quelque chose qui était un peu régulièrement, quotidiennement, comme ça. Il, il avait la tête de voir le faire, effectivement. C'est comme si, s'il n'y a pas un changement. Mais un jour, parce qu'on vient même lui rappeler, il ne pouvait jamais imaginer que ces dieux-là, les dieux d'Abraham, parce qu'il se voyait d'abord souillé, étranger. Et il savait que Israël avait un Dieu véritable, qu'il n'avait pas, qu n'avait que des statues, qu n'avait pas de Dieu, effectivement, qu'il était là-bas, mais il était étranger. Mais quand même, il faisait. Vous n'avez pas imaginer que ce Dieu la voyait. Est-ce qu'il peut se souvenir de moi, effectivement, mais quand même poussé par quelque chose. Amen. Pendant qu'il le faisait, Dieu voyait. Vous dites, mais pas parmi les milliers qui a pas ce peut s'occuper de son peuple, mais pas d'un étranger comme moi mais jamais vous pouvez penser que dans sa vie, qu'il c'est pas des particuliers mais il y a eu un jour aussi particulier c'est ce jour là où l'ange vient chez lui, alors paralysé il dit mais c'est pas possible, oui c'est possible ça sera aussi possible pour toi oh mon frère, il n'y aura pas toujours des trains -train de tous les jours comme ça mais un jour, ça sera un jour particulier pour toi, bien sûr monsieur bien sûr ma soeur c'est biblique et c'est la vérité pour cela aussi ça c'est quelque chose que vous devez conserver en vous. Vous devez réaliser qu'effectivement que je dois simplement faire ce qui est correct, ce qui me demande de pouvoir faire. Mais un jour, ça sera un jour spécial. C'est ce que Cronin qu a eu à pouvoir avoir. Oui, c'est cela aussi. Et Cronin a pu voir l'ange qui dit, et puis on le rappelle, on le rappelle effectivement tes prières et tes aumônes, tes aumônes là, que toi tu fais là. Et tu pensais que Dieu ne pouvait pas voir effectivement, il te récompenser. Dieu l'a vu et il hey, te récompense. Voilà la récompense, donc va là-bas. Envoie tel tel, tel effectivement qui vient. Tu auras plus même que l'argent que tu demandes. Amen. Amen. Amen. <rire> oui. Amen. Et vous Amen. vous souvenez aussi frère, l'important qu'on amenait tous les jours, déposer effectivement à cet endroit. Oui on vient déposer, on vient les prendre, on vient les dépose, on, on vient les prendre, on vient les prendre, oui... Mais un jour. <rire> Alléluia. Ça sera un jour bestial pour lui aussi. Ce jour-là est arrivé. Et il disait, on me prend, on me dépose, on va me reprendre, on va me ramener. Alléluia. Mais Dieu avait choisi un jour. Gloire au Seigneur. Frère, ma soeur, toutes tes peines seront si finies Un jour viendra où tu vas plus pleurer. Pas que tu seras au ciel, non ici, même sur la terre. Avant d'aller là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu, avant d'aller là-bas. Oui, ces jour-là viendra. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Alors, vis avec l'espérance. Bien sûr, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, cela est 100% vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de la persévérance. C'est pour ça que la femme syrophénicienne, elle l'avait. On, on, on lui parlait, effectivement, on les chassait. vous connaissez cela. Amen. Oh oui, elle disait, mais les gens disaient, mais ça ne va pas aller, mais elle persévérait. Oui, monsieur, oui, madame. Il n'y a pas de raison que tu décourages pour les problèmes qui se passent chez toi. Non, monsieur. Un, un jour, viendra. Oh, comme la Bible est dit, <rire> Ça sera un jour unique au niveau de l'éternel. Oui, le jour unique que Dieu seul connaît. Amen. Ce sera ce sera ton jour à toi. Oui, mon frère et ma soeur. Parce que c'est lui qui t'a appelé dans ce monde ici. Il savait pas quoi tu allais passer. Mais il a aussi fixé un jour. Alléluia. Il a fixé un jour, mon frère. Où toutes les peines seront terminé, mon frère. Oui, monsieur. Parce que nous servons un Dieu vivant. Ce Dieu ne peut pas changer. Il n'y a aucune chose. Il n'y a aucun être. Il n'y a aucun esprit qui peut pousser Dieu à changer. Non, monsieur. Parce qu'avant que la chose ne puisse arriver, il avait déjà lui-même vu ça avant. C'est pour ça que ça ne peut pas échouer. Il est omniscient et omnipotent. Il change le cours de l'histoire comme il le veut. Parce qu'il est le seul qui décide. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Non. non. Il faut toujours garder ceci dans votre esprit, frère. Quand vous lisez, il n'y a que la parole de Dieu qui apporte effectivement la consolation. C'est une grâce. Et puis cela est vrai, mon frère et ma soeur. Parce qu'il a dit une chose, c'est pour ça aussi que Dieu veut nous encourager davantage. Il a dit une chose, effectivement, qu'il dit, mais que vois-tu Jérémie Parce que Jérémie disait, mais Seigneur, ils, ils sont comme ça, le peuple, ils sont comme ça. Il dit mais avant même que tu puisses être fondé dans ta mère, moi, je t'avais consacré. Peu importe ce qu'il peut faire, effectivement, mais personne ne pourra te vaincre. Il a dit, il a dit. Et puis, il veut lui montrer aussi quelque chose de très important. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois Jérémie afin que Jérémie soit fortifié aussi. Qu'est-ce que tu vois? Il dit: Je vois une branche mendie. Il dit: Mais tu as bien vu, parce que moi ici, je veille sur ma parole. Amen. Donc, quand j'ai dit quelque chose, j'y veille Elle doit s'accomplir effectivement, parce qu'elle doit s'accomplir. Puis nous l'entendons, nous l'espérons aussi, que quand il dit lui une chose, elle doit arriver. C'est sûr que nous devons comprendre. Le plus grand problème, c'est que nous ne prêtons pas, pas attention à, à ce que l'esprit dit donc aux églises. Donc je parle du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Que c'est lui qui a des oreilles à entendre. Ce que l'esprit dit donc aux églises. Si vous, vous perdez votre temps simplement à pouvoir écouter simplement votre esprit. Ah oui. Et vous savez que si ce rapport avec votre esprit c'est que l'ennemi se tient toujours là. Ah oui, il va vous faire passer que c'est vous. Mais en fait, c'est lui qui contrôle. Il est, il est un menteur, hein, vous savez, qui va passer. Se faire, se faire. Il n'y a que le Seigneur qui les dévoile. Mais lui, non, il va toujours se cacher derrière. Bien sûr que oui. Donc si toi, tu as compris que ma confiance ne peut pas être basée dans ce que moi je suis, mais dans ce que Dieu dit. Parce que s'il me dit crois. nétait je pas dit que si tu croyais, je la gloire de Dieu il dit, même si c'est la chose impossible, comme avec Marthe. Il dit, mais n'étais-je pas dit Parce qu'il a dit, Seigneur, si, et si tu étais là, mon frère ne serait point mort. Alors qu'il lui dit que ton frère ressuscitera. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, parce qu'il est mort, mais il va ressusciter. Vous connaissez cela, non Et puis il dit, oui, je sais Seigneur, Jésus, alléluia, dans la sainte. tu as dit au dernier jour, oui, c'était la vérité. Mais là, il lui parlait, il dit, mais parce qu peut, que Dieu te bénisse. Il, il, a, il a vu aller tellement si loin. Et puis il veut maintenant le révéler pour lui dire chose. Non, non, non, je suis alléluia. moi, moi, moi, Amen. la résurrection. J'aime Jésus, frère. Alléluia. Alors il clarifie encore. Oui. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Amen. Vivra quand bien même, il sera mort. Roi, tu es cela? Donc, quand il parle, fais bien attention, mon frère. Mais c'est pas ton imagination de travailler. Et ceci est cela. Non, non, non, non. Laisse simplement que lui, mon ami, te dit. Ça va être une fois parle de comprendre ce qu'il dit. Si nous l'écoutons. Ah oui, il nous révèle, en fait. Ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est 100% vrai. Parce qu'on ne peut pas faire mentir des Écritures. Hein. C'est 100% vrai. C'est pour ça que. Après lui avoir posé la question, est-ce que tu crois Qu'est-ce qu'il a répondu Je crois que tu es le fils de Dieu Vous connaissez l'écriture, non Non Alors Parce que quand vous dites quelque chose, que vous croyez la chose, ben, comprenez bien ce que vous dites. Ce que vous dites, que vous croyez en lui. N'est-ce pas vrai ah. <rire> Voyez-vous, parfois... <rire> Les événements, les circonstances qui nous passent un peu dans notre vie, avec notre vue et tout ça, ça crée aussi des problèmes. Il y a une sorte de contradiction avec notre façon de pouvoir voir les choses de Dieu parce que ça agit sur la foi en fait. Oui bien sûr, pourquoi je dis cela Parce que la vue ne peut pas te donner à pouvoir croire. La vue va fonctionner avec la logique. On nous a parlé dans les Saintes Écritures, donc, le, les yeux de la foi. Vous comprenez C'est ce que les trois abriques croyants avaient. Sachons, au roi que nous t'aimons, enfin, nous te respectons, mais en fait, nous savons une chose, que notre Dieu est capable de nous délivrer de cet endroit. C'est sûr et certain. Donc nous, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à marcher en croyant ce que Dieu nous a dit en fait. C'est ça, ça sera toujours le combat. La foi dans la parole de Dieu. Le diable fera tous ses efforts pour que toi, ma soeur, tu ne puisses pas croire. Parce que chaque fois, tu auras un problème. Humainement, physiquement, visuellement, impossible. Et puis tu te poses la question, tu dis, mais est-ce que Dieu, est que vraiment moi, Dieu, Dieu me connaît, il me voit, c'est si, parce que bon, si je crois, il faut que je trouve une solution. Je me dis, mais parce que vraiment Dieu, mais en fait, vous l'avons vu avec la, la Samaritaine. Pouvait-elle penser que Dieu la voyait Mais pourtant, Dieu la voyait. Prostituée, mauvaise vie. Mais Dieu l'a voyait. Mais toi, sœur, toi, frère, tu viens quand même dans un lieu où son nom est invoqué. Si il peut voir quand même cette femme-là qui n'allait même pas prier, bon, on va qu'elle priait quelque part, mais qui vivait une vue tout à fait souillée. Mais alors, toi, qui t'élèves le matin chez toi et qui puisse te préparer avec les enfants qui vont venir à cet endroit, que Dieu ne vous voie pas Quelle incrédulité, mon frère parce que déjà quand tu t'assieds, tu dis, je sens dans mon cœur, j'ai le désir de pouvoir chanter, mais c'est Dieu. Amen, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je glorifie Dieu parce qu'il y a quelque chose qu'il a déjà fait pour moi, mais vous savez que c'est Dieu. Donc c'est Dieu là du ciel, il te voit. C'est la vérité. Amen. Parce que mon frère et ma soeur, c'est celui qui, qui suscite en fait ces désirs. Vous pouvez rester dans votre lit. Hein prolonger les le, le, le sommeil en disant « Ah, je suis fatigué, il fait froid dehors effectivement. Ah, bon, je vais simplement regarder à la connexion ainsi. » Mais vous n'avez pas regardé la connexion. Vous avez quitté votre pays, vous avez quitté votre endroit pour pouvoir dire « Non, je vais quand même aller là-bas. » Qu'est-ce qui a fait ça C'est toi. Non, vous ne le savez pas, mais c'est vrai, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi il t'a ramené ici Parce qu'il voit que ta foi s'en chancelle. Il veut que tu entendes ça. Que tu puisses comprendre qu'effectivement, mais mon Dieu, mais pourquoi je dois douter Puisque tu es quand même vivant. Parce que maintenant tu me montres qu'effectivement qu'il a la Samaritaine elle-même. Une femme qui était prostituée, qui vivait mal, effectivement. Tu la voyais. Et moi qui fais des efforts venant à ta maison. Ne <rire> peux-tu pas me voir Ne peux-tu pas voir mes enfants, mes petits-enfants et ma famille entière Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Alléluia Sûr et certain, c'est lui qui te touche parce que tu t'occupes de ses affaires. C'est lui qui te touche. Il touche à tes enfants. Il touche à Dieu, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors n'ayez pas peur, frère. N'ayez pas peur de Satan ou des démons. Personne ne peut vous vaincre, frère. Alléluia. Là, c'est la chose véritable. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous le disons avec vérité et sincérité. Personne. Personne. Parce que Jésus qui vous a acquis, vous lui appartenez, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Mais c'est vrai, mon frère. De qui aurais-je peur Cet homme avait bien compris une chose. Quand le poussière descend dans le bas fond, vous savez, comme on le disait l'autre fois, Et on t'enfonce dans le bas. Est-ce qu'on tu es déboué, en fait on a beau enfoncer, tu n'enfonces pas. Allez, oh, allez, oui. allez, on pousse la balle, mais les derniers, tu remontes toujours. Gloire à Dieu. Il dit, mais cet homme ou cette femme, on l'enfonce. Il dit, mais, mais, mais, mais, mais tu n'as pas bien regardé. Parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut enfoncer. Parce qu'il doit remonter. Oui, monsieur. Oui, madame, il n'y a aucune preuve qui peut être au-dessus de toi, monsieur. En tant que fils et fille de Dieu, oui, frère, nous avons la grâce d'avoir ce Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans les scènes Écritures, ce que Dieu a eu à pouvoir à agir, effectivement, démontrer, c'était pour nous. Vous le croyez Parce que c'était qui c'était pour notre instruction. En nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Parce que l'âge de la Odyssey, c'est la période, l'âge la plus difficile. Vous voyez peut-être un tout petit peu les goûts qui sortent maintenant, des choses comme ça, avec tous ces événements, combien le monde est chamboulé. Vous, vous n'avez pas venu bien, bien remarqué, frères et sœurs est que les gens peuvent penser ou dire ce qu'ils pensent Mais nous, nous savons ce que nous disons. <rire> nous avons dit que cette année-ci, c'est une année particulière. Vous vous souvenez Regardez maintenant avec les problèmes de Corona. Aguita, Aguita, Aguita. Maintenant, on peut commencer. Oui, c'est vrai, frère. Parce que vous avez prié. Vous ne vous rendez pas compte. Oui, monsieur. C'est vrai. Parce que vous vous dites, ah, est-ce que vraiment nous... Mais oui, bien sûr, frère. Vous avez prié. Ah ben, on voulait les choses étaient en aussi. maintenant, vous voyez comment ils savent même. Enfin, comment ça change, On a des boules, on a de saisir. Des mais, mais on ne sait pas tellement très bien faire. On va durcir, on va ceci, on va ceci. On ne va pas tellement très bien. Mais on va toujours vers le relâchement. Bon. Tous les autres pays ont commencé à. Maintenant, on entend ça. On, dit, on sait il y a derrière. est derrière. Et quand on ce qui est derrière, c'est déjà. Ça, c'est Dieu qui déclare les choses nous puissions réaliser que comme vous l'avez toujours entendu, vous me regardez un peu comme vous voulez, mais je voulais toujours dire cet endroit cet endroit je veux même dire Corona va venir, Corona va passer maintenant on l'a dit hein, il si il devient euh, pas plus plus, plus plus pandémique mais uh, endémique donc il eh, commence à devenir comme un petit virus, comme un petit une grippe hein? on, reste comme ça et on, on va vivre comme ça alors si on doit vivre comme ça plus de masques, plus de distanciation nous devons glorifier Dieu parce que aussi longtemps il faut que vous le croyez peut-être que euh, les gens ne connaissent je ne pense pas, mais aussi longtemps que toi en tant que fils de Dieu, un élu de Dieu, tu es sur cet été. Le diable peut tout faire. Même vouloir, même secouer, prendre que les bombes atomiques comme il les fait faire maintenant, que ça puisse exploser ou faire ceci. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce que J'aime Dieu. Hein? Vous dites, oh frère, mes frères, non, non, la Bible n'exagère pas, il dit la vérité. Noé, était-il dans les déluges? Amen. Non, je, il faut que vous vous comprendre ce que je vous pose comme question, parce que vous vous aidez, frère. Mais il fallait que Noé soit bien placé, qu'il soit bien protégé, que la porte bien fermée, que tout soit... Vous avez de la hermétique. Amen. Amen. Noé, hein? Et toute la race là qui s'est Dieu attendait quand même que Noé entre. Parce que la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Ah ah, que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai ça. Et comme il avait trouvé grâce aux yeux de l'éternel. Vous avez remarqué une chose. Il n'a pas pris Noé seul. Ah. Oui. Vous voyez, il, il pouvait aussi dire, bon, Noé seul, bon tes enfants, je les mets dehors. Parce qu'il dit, non, non, non, non, non, il dit, mais Noé va pleurer. Parce que Noé lui-même, eh, sa postérité aussi est bénie. Eh. Alors, prends ta postérité et tout ce que tu as. Alléluia. Ah, il est bon de mes dieux, mon frère. Il est poussé dedans, il rentre. est la vérité. Voyez la bonté, l'amour de Dieu, frère. À ton endroit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas comprendre que vous ne l'aimez pas. Je ne peux pas comprendre que vous ne puissiez pas chanter à sa gloire avec autant d'amour pour un tel Dieu, mon frère. Je le remercie parce que m'a dit, Seigneur, je te remercie pour m'avoir donné, une ne fût qu'une voix. Alléluia. Sur cette terre, j'ai dit j'étais chanté. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, monsieur. Je dirais, tu m'as inspiré des cantiques. Pour la gloire de ton nom, mon seigneur. Alors je vais chanter ta gloire dans toutes les circonstances. Oui, monsieur. Alléluia. Vous ne réalisez pas, mon frère et ma soeur, le privilège que Dieu nous donne. Frère, si, ma soeur, si... si, si c'est une grâce que de pouvoir servir ces dieux. Quand je parle de servir, ne regardez pas seulement moi qui me tiens ici, vous aussi. Oui. Parce que, regardez, même le fait de pouvoir nettoyer ici, je suis Seigneur, quand même, dans ta maison, pour montrer mon amour à ton endroit, je n'avais qu'à d'autres trouver mais j'ai quand même nettoyé. Ça compte, mon frère. J'ai quand même fait ceci, Seigneur, dans ta maison. À Donc à dit que Dieu voit mon intérêt. Moi, je me suis donné à toi, effectivement. Oh, vous vous souvenez hein? Vous vous Souvenez des équipes. Dans sa maladie, et, et cette maladie l'a frappé. Et puis Esaïe vient avec si par l'Éternel. Oh, tu es bon. J'aime le Seigneur, mon frère. J'ai toujours dit ne l'enfermer jamais dans une bouteille, Amen. mon frère. Pas mon Dieu à moi. le Dieu que nous servons. Jamais dans une bouteille. Parce qu'aucune bouteille ne peut le contenir, frère. Alléluia Ah, il est merveilleux, c'est Jésus que nous avons, frère. Aucune bouteille. Alléluia. Oh oui. C'est ce qui est merveilleux de voir cette grâce que ce Seigneur nous accorde, effectivement, de pouvoir... Marcher avec lui, le connaître et, et le servir. Alors, comme Esaïe lui a dit effectivement que prépare tes affaires et tu vas mourir. Tu ne vas plus vivre, donc donne les instructions donc, à, à, à ta famille. Mais aussi, regardons comment Dieu est, <rire> est merveilleux. Hein? Sa façon de faire est toujours glorieux. C'est quand même quelque chose de particulier que Dieu vient te dire. Prépare-toi. Et donne des instructions à ta maison parce que tu vas rentrer. Mais c'est un temps où je dois commencer à beaucoup prier. Dans mon de... Il te donne le temps de pouvoir vraiment vous rendre compte. Vous comprenez que vous voyez dans la sans vous le voir parce qu'un païen, on ne va pas lui dire prépare-toi. Non, lui, s'échappe et tout. Mais Ézéchias... Il envoie un prophète, il dit, mais prépare-toi. C'est-à-dire que euh, Dieu dit que tu vas rentrer à la maison, maintenant tu vas. Te... Et puis l'homme regarde quand même, aïe, ah, Seigneur ah, mon Dieu. Et comment, la Bible dit qu'il versa d'abondantes l'âme. Elle lui dit, mais souviens-toi. Je crois que c'est dans a, euh, quelque part, quelque chose comme ça, va trouver ça, ça ensemble. ensemble. Je ne sais plus très bien, mais un verset, mais nous 35 peut-être, quelque chose comme ça. Ah ben c'est pas ici, mais bon, c'est C'est quelqu'un, quelque ah, attendez, attendez, attendez, attendez. Je crois que c'est dans Isaïe quelque part. Ne vous inquiétez pas. Mes frères vont me trouver ça. Nous pouvons les lire. Parce que vous savez, c'est Isaïe ou Isaïe. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, en fait, bref, il dit, vous allez le trouver. Peut-être que les frères vont regarder. Ah, voilà, 38. Ah, ça. Esaïe 38, donc, il dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe ainsi parle l'éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à, à l'éternel. Vous suivez Ô oh, éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec... Vous savez, cette prière, ça touche, hein? Il rappelle à, au, au Seigneur ce que lui, il a eu à pouvoir faire. Ah oui. Il dit, mais souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondante larmes. Est ce que non, non, non, non. Seigneur mon Dieu, quand j'étais sur la terre, ou bien quand je suis sur la terre, je ne fais, je ne fais que chanter pour ta gloire. Alléluia. Tu m'as donné la grâce d'avoir une voix et l'inspiration pour les chants et les cantiques. Je ne fais que louer ton Saint-Nom. Ah, vous savez, c'est merveilleux parce que Ézéchiel dit plus loin, il dit, ce n'est pas ceux qui descendent dans les séjours de mort qui te louent ô oh, éternel. Parce que les séjours de mort ne peuvent pas te louer. Euh... Gloire à Dieu Les vivants, les vivants C'est son C'est ce que nous sommes censés pouvoir faire. Et, mais, sur la terre, mais je dit que je ne verrai plus la maison de l'Éternel euh, sur la terre des vivants. Parce que quand il, allait, il louait Dieu, il était Dieu. Parce qu'il dit, mais intégrité avec fidélité de cœur, c'est qu'il était connu comme ça. Seigneur a dit, chaque, chaque occasion que Dieu lui donnait, il dit, j'étais fidèle. J'ai dit, il saisissait l'occasion pour se donner. Dieu voit cela. Chaque chose que vous faites effectivement pour la gloire de Dieu, de tout votre cœur, Dieu voit cela. Il n'est pas un homme pour oublier. <rire> Oh, si tu étais attentif à mes commandements, mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Vous avez remarqué dans les saintes Écritures, ça, ça c'est notre propriété que Dieu nous donne, à Satan peut tourner autour, il ne pourra jamais réussir. Deutéronome 28. Si tu obéis, toi, tu obéis seulement à la voix de l'éternel ton Dieu, tu l'aimes, tu le chantes, tu le glorifies de tout ton cœur. L'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité. Vous, vous connaissez cela nous, nous pouvons les lire quand même. Hein? Voilà, voilà, voilà. Chapitre 28, 25, 26 et 28. Il dit, ah, verset 1. Si donc tu obéis à la voix de l'Éternel, je voulais chercher, vous y êtes quand même. homme 28. Si donc tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, et en mettant en pratique tout ce commandement, Et vous savez, j'étais en train de pouvoir penser, j'ai dit, mais Seigneur, c'est c'est quand même pas compliqué. Que Dieu te bénisse. Oui, je suis juste, cette suis juste, était qu'est dans son suis juste, je était plongée dans son juste, je suis juste, je suis juste, je c'est vrai, qu'est-ce qui qu est... -ce qui, vraiment, pour nous un peu la question, la complication vient d'où. Est-ce que la parole de Dieu est compliquée Et, Elle est difficile. C'est quand même un peu difficile. Mais nous pouvons dire, c'est vrai que, bon, on peut dire, Seigneur, c'est quand même difficile, compliqué, une certaine manière ou d'une autre, mais Dieu nous l'a rendu facile. Donc, mon frère et ma soeur, ni toi ni moi, on n'a pas d'excuses quand même pour dire que c'est compliqué, ce n'est plus compliqué. Je crois que euh, c'est quand même la parole que Moïse a eu à dire, que cet homme de Dieu, je crois que l'apôtre Paul l'a donc démontré, appliqué. Regardez bien comment, comment il a dit. Je, je, je, vais, je vais continuer le tournage après. Hein? Et regardez, je crois que c'est dans, dans le livre de Romains, Romains, on va, on entend ce nom Romain. Voilà, Romain, Romain, au chapitre oh, 10, je pense quelque chose comme ça, oui, voilà. Mm -hmm. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est Attends, voilà. Voilà, c'est Romain, chapitre 10, je pense, oui, c'est ça, oui. On est dit, ici Verset, Romain, chapitre 10, verset 4, je pense que c'est voilà. Il dit, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez Est-ce que vous comprenez Car on nous dit, Christ, et on nous a fait comprendre pour que nous puissions comprendre clairement qui est clairement. Vous suivez, frères et sœurs Parce que quand vous sortez, vous devez quand même avoir reçu quelque chose. On nous a dit dans les scènes écritures que la loi est venue pas est-ce que vous comprenez? Amen, amen. On ne nous a pas dit que Jésus était le deuxième Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. La loi est venue par, Moïse. ça s'arrêtait là. Amen. Et puis la grâce et la vérité sont venues par. Jésus, Jésus. Eh bien, vous voyez la différence. Amen. La grâce, la grâce. C'est-à-dire qu'effectivement, que tu n'as rien fait. Est-ce que vous saisissez? Bon, regardez bien, on dit, bon, car Christ, c'est la, de, de, la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, on dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ce genre en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel un, cet enfer faire descendre qui... Parce qu'il est venu, il est fils, c'est l'homme, ça va, non, vous vous souvenez vous vous souvenez encore pas très bien. Mais souvenez-vous quand euh, euh, Philippe en contraire. D Amen. Vous vous souvenez Amen. Il dit que euh, peut-être venir de quelque chose de très bien, comme ceci, comme cela. Vous vous souvenez Il lui dire viens, un voix. Et vous vous souvenez ce que, que, quand il est venu Je pense que dans, dans, dans Jean, peut-être que nous pouvons le lire dans Jean, probablement cela. Oui, que Dieu nous aide dans Jean, je pense, Pierre verset je ne sais plus très bien le mais je pense que c'est cela. Jean Jean, Jean, Jean, Jean, Jean, oui, voilà. Vous voyez, nous voulons lire cela dans Jean chapitre 1. Merci Seigneur, il dit, Philippe rencontra Nathanaël, et, verset 45, hein, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir nous arrêter quelque chose de bon Philippe lui répondit, viens donc et vois. Jésus voyant donc venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais tout me connais-tu Lui dit Nathanaël, Jésus répondit, avant que Philippe t'appellât, quand tu étais sous le figuier, moi ici je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, il lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus répondit Parce que je t'ai dit que j'étais vu sous les figuiers, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel vert et les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. Vous comprenez cela <rire> Regardez. Et ici, il nous dit, euh, il nous dit, mais voici donc comment, par la justice, qui vient, qui vient de la foi, ne dit, pas en ton cœur, qui montra du, au ciel cet enfer descendre Christ. Et puis, ou qui descendra dans l'abîme cet enfer faire, se fait remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc La parole est près de toi. Vous suivez, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Est-ce que vous comprenez et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient donc au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, que quand Moïse parlait, effectivement, il dit, mais tu ne peux pas dire qu'elle est loin, cette parole, qui pourra me la ramener, parce que maintenant elle est près de toi. Est-ce que vous avez saisi ce que c'est Cette parole qui est faite chère en fait. Donc, elle était donc inaccessible. Et comme la Bible le fait savoir, effectivement, que euh, nous étions, effectivement, considérés comme sans espérance, sans foi, sans Dieu, étrangers aux alliances, effectivement, parce que tout appartenait à Israël. Vous comprenez Mais qui pouvait nous approcher de ce que nous puissions avoir, la possibilité de pouvoir nous approcher, avoir accès, donc, aux promesses de Dieu personne. C'était difficile quand même. Impossible, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a rendu possible. Oui. Pas parce que vous avez fait quelque chose. Pas parce que vous avez fait des efforts, effectivement, pour avoir cette chose-là, mais parce que Dieu l'a décidé ainsi. Ah, c'est vrai que vous dites Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire que Dieu a eu à pouvoir prendre une décision ah mon sauveur béni que ton nom soit glorifié je vais vous lire une écriture encore parce que le 28 comme j'ai dit nous l'avons lu vous connaissez cela non mais maintenant retournons dans Romains au chapitre 9 pour que vous puissiez comprendre effectivement quand on peut dire effectivement que Dieu l'a décidé ainsi regardez très bien il nous dit ici Romains chapitre 9 verset donc 14 il nous dit que dirons-nous donc Y a-t-il un Dieu de l'injustice Loin de là. Vous comprenez Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai donc compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc selon donc, donc, selon donc, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. C'est lui qui fait miséricorde. <rire> c'est quand même extraordinaire, mon frère. Vous savez, dans la loi, il y a dit, tu ne fais pas ceci, c'est la mort. Tu dois faire ceci, parce que celui qui m'a dit vous prouvez seulement. Mais il n'y avait pas de miséricorde. Tu fais ça, tu ne fais pas, paf boum. Comme la femme. Surprise en flagrant délit, vous vous souvenez? Dans cette femme-là, ah, ah, ah, ah, papa, poupan donc on trouve une femme, ainsi, n'entend pas, paf, pouf, boum, c'est la mort directement. Mais, mais ces jours-là, ils ont trouvé un autre contexte. Toujours de la même parole. Bien sûr, bien sûr. Parce que, c'est cela la, la, la chose, j'espère de mon cœur que Dieu nous aide pour que vous puissiez comprendre effectivement ces choses d'une manière aussi globale. C'est cela que nous comprenons, que nous devons bien comprendre Dieu et surtout nous soumettre à la volonté de Dieu et ne pas y mettre ce que nous nous sommes. Pourquoi j'ai dit cela Parce que c'est comme ça qu'était la loi. Et tous, on a appris effectivement que la loi est comme ça. Oui, donc pas de miséricorde, pas de quartier. Mais ce que nous avons oublié en fait... Parce que c'est cela que, <rire> ah, là euh, où, euh, quand on a mené cette femme auprès du Seigneur, vous vous souvenez. Quand il a posé la question, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit donc euh, le premier à jeter la pierre. Vous devez les connaître par cœur parce que je le répète presque tout le temps. <rire> Et vous avez eu la réaction, effectivement. j'ai toujours dit... Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur n'a jamais dit qu'il ne le fait pas. C'est ça, oui. Il n'a jamais dit qu'il ne faut, faut, faut pas lancer les pierres. Vous avez le droit. Mais seulement je vous pose la question parce que vous êtes venu vers moi pour me demander, mais qu -ce, de quoi, toi, qu'est-ce que tu dis Parce que Moïse a dit comme ça, et toi, qu'est-ce que tu dis Vous savez, ces gens, oui, effectivement, je, je, je, chaque fois, je dis « Dieu est tellement bon ». Mais vous ne pouvez pas voir. C'est une grâce merveilleuse. Je vais y arriver. Alors, regardez très bien, parce qu'ils nous ont posé la question. Mais alors, regardez très bien, ce que les gens ont oublié, parce que ce que les gens n'ont pas eu à pouvoir réellement penser, parce qu'en fait, les gens ont pris la religion, en fait. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu. Vous me direz, mes frères, comment est-ce qu'il peut-il. Expliquez-moi comment est-ce que. Un homme comme Job pouvait dire que même si mon corps était pourri, décomposé, moi si Job, je vivrai et mes yeux et ceux de notre verront mon rédempteur. Vous pouvez me dire que pourquoi est-ce qu Thomas a pu pouvoir dire cela Mais c'est parce que Dieu lui a révélé. Vous pouvez me dire comment aussi Abel a pu offrir son agneau. Est-ce que vous vous souvenez Comment et Abel a pu offrir son agneau Mais par la révélation. Ça ne vous fait pas bouger un peu pour que vous puissiez voir que Dieu ne peut pas révéler sa parole à n'importe qui. C'est sa volonté parfaite qui le révèle. Il ne peut révéler qu'au sien. Amen. Amen. Comment un homme comme nous, oui, parmi tant d'autres aussi, dans un monde de scientifiques, vous pouvez croire ce qui paraît absurdité dans la pensée de l'être humain qu'il y a une pluie. Frère, est-ce que, est que Noé était déjà monté au ciel? Non! Noé n'était pas monté au ciel, Noé était sur la terre. Mais lorsque la terre, les cieux ont été créés, il y avait cette couche-là où Dieu avait prévu de l'eau. Mais Noé n'était pas monté là! Comment pouvait-il croire chose impossible, mais pour nous, c'était donc possible, parce que Dieu lui a donc révélé effectivement que c'est sûr et certain. Vous voyez, c'est là qu'on réalise qu'effectivement que si Dieu est avec nous et que nous croyons en lui, que nous avons confiance, pas Croyons en lui comme dans une religion. Mais croire en lui parce que vous savez ce qu'il est pour vous. Vous marchez avec lui, pas comme la religion ou le religieux marche. Vous marchez avec lui parce que vous réalisez qu il est pour vous. Parce que c'est à ce moment-là, quand vous prenez la Bible, vous ne lisez pas pour dire, « Bon, on a dit, médite la parole, je vais quand même méditer quand même quand un peu. » Non, non, non, vous en avez besoin. Vous n'allez pas le méditer pour la soeur ou pour le frère, mais pour vous. Pour l'amour que vous avez de lui, Seigneur, je vais apprendre de toi, que je sache effectivement ce que tu veux, parce que je veux connaître ce que tu as volonté, parce que j'ai envie, j'ai le désir de pouvoir te satisfaire. Et c'est comme cela que euh, vous, vous, vous sentez toujours ce besoin de pouvoir. Arriver. Donc nous disons, donc hein, comment il sait effectivement, eh ben, Dieu a eu à pouvoir le faire quoi c'est pour ça que le Seigneur a dit à vous il vous a été donné de connaître vous suivez Est ce que vous faites attention frère et sœurs, à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume mais pas à eux mais à vous oui ce qu'il a dit non alors nous disons qu'effectivement que la loi disait effectivement que voilà donc. Ça, ça, ça, ça, ça, ça. Mais, mais ces jours là quand ils sont venus ce que les hommes n'ont pas eu à pouvoir comprendre c'est pour ça qu'ils sont tous morts dans les déserts, malgré qu'ils pouvaient voir les merveilles de Dieu ils ne pouvaient pas croire c'est dur en fait. Parce que malgré qu'il les a montré effectivement sa puissance et tout ça, il restait toujours effectivement dans l'incrédulité. Pendant 40 ans, j'ai eu cette grâce. Parce qu'il ne suivait pas ma voix. Toujours murmurant, toujours. C'est ça le, le grand problème, ce que j'ai toujours, je, je, je, je reviens pour la loi. Le grand problème, c'est que vous ne réalisez pas, quand vous vous murmurez, vous vous plaignez toujours, c'est un mauvais esprit. Quelqu'un qui se plaint toujours, c'est un mauvais esprit. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne doit pas se plaindre. Ah, pourquoi pas, non, pas fait pour moi. Et pourquoi non, pas, non, pas, pourquoi pas, Et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi. Toujours des plaintes. Vous ne pouvez jamais avancer. C'est à cause de plaintes et de murmures. C'est écrit. Que malgré qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, Dieu a dit, c'est grâce à rien. Ils sont quand même morts dans les déserts pendant 40 ans. Mais bien sûr, pendant 40 ans, ils sont quand même morts dans les déserts. Malgré qu'ils aient bu, malgré qu'ils ont vu, effectivement, mais, mais toujours murmurer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, toujours, toi, murmurer. Ah, parce que bon, et parce que non, non, non, non, non, non, non. Il faut aussi savoir supporter la souffrance. Je ne sais comment, combien de temps, combien de fois, on que le Seigneur nous conduit à pouvoir nous rappeler cela, vous me rendez toujours. Je pleure beaucoup parce que je vois aussi que vous ne suivez pas. Vous êtes toujours en, des, en des... Oui, bien sûr, c'est vrai. Parce que quand vous allez sortir ici, votre ancienne nature revient toujours au-dessus. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on nous dit, nous, dans les Saintes Écritures, comme des élus de Dieu Révêtez-vous trait d'eux. Et si l'un a se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'on a dit comme... Ah, donc ça dit que nous devons nous pardonner réciproquement. Ce n'est pas qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est très important. Mais regardez une chose, effectivement. Alors, nous, nous, nous parlions, effectivement, en, en rapport avec la loi et la miséricorde. Ce que les hommes n'ont pas bien saisi, parce qu'ils n'ont pas cherché à pouvoir connaître l'éternel, c'est que Dieu, il est d'abord miséricordieux. Ah, bien qu'il ait donné la loi, sa nature de miséricordieux de ne peut pas être retirée. C'est pourquoi il a manifesté en Jésus-Christ. Quand on est venu avec la femme, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Bien sûr que oui. Je ne sais pas si vous, vous comprenez. Hein? C'est pas si vous saisissez. Et c'est comme cela qu'on nous dit qu'effectivement c'est qu la fin de la loi. Amen. <rire> la grâce et la vérité sont venues par. Vous, vous comprenez pourquoi Parce qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Vous comprenez d'abord être disciple. Et puis il dit quoi Vous connaîtrez Qu'est-ce qu'elle va faire Donc la vérité nous rend libres Alléluia. Amen. Oui, bien sûr que oui. C'est cela qui, qui nous rend vraiment libres, Dieu Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu as fait, parce que là maintenant, ben nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, comprenons que il nous est donc nécessaire de pouvoir considérer les choses de Dieu, non pas comme... Nous, nous pouvons les considérer et ramener Dieu. Et surtout, ça, ce qui se passe effectivement avec beaucoup, c'est qu'on ramène Dieu à ce que Dieu fasse ce que nous, nous voulons. Amen. Que Dieu, Seigneur, toi, tu es là pour satisfaire mes désirs. Mais ah ben oui, vous ne l'exprimez pas comme ça, mais c'est comme cela que vous êtes avec Dieu. Vous ne lui donnez rien, mais il est là seulement pour vous servir, vous. Vous jamais vous dites, que je vais te servir toi. Parce que si tu veux le servir, c'est ce qui veut dire que tu es son esclave. Mais ici, on change de rôle. C'est Dieu qui devient ton esclave. Ah, vous vous, vous dites, ah, ce pas possible. Mais c'est comme ça que vous le traitez. Ah oui, tu veux que Dieu, si Dieu ne le fait pas ce que toi tu veux, alors là, c'est la révolte. Je ne viens plus, je ne prie plus, je ne veux pas chanter, je ne me sens pas conduit, je ne me sens pas ici. Si, si, avant, tu te sens de conduire. Et quand Dieu s'est fait silencieux, eh bien évidemment, ça, ça devient autre chose maintenant. Ah non, non, je même pas. D'ailleurs, ah, pour chanter à la chorale, non, je suis En tout cas, non, non, Seigneur, parce que j'ai prié Dieu pour quand même ma situation et mon problème, ben jusque-là, je ne vois rien. Alors, mais, mais c'est comme ça que vous êtes. Je, je, je ne vois rien, alors comment, je ne sens même pas les, les désirs ni, ni la force de pouvoir chanter, alors aujourd'hui non, aujourd'hui non. C'est que vous, vous dites qu'effectivement que mon serviteur Dieu ne m'a pas servi. Quelle insulte mon frère, quelle abomination, mais c'est ce que vous êtes, vous prenez le Dieu du ciel comme étant votre serviteur à vous. Ah ben oui, et puis on dit « Alléluia, gloire à Dieu, j'aime Jésus ». Mais tu aimes Jésus pour les avantages qu'il peut te donner. Mais tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est. Parce que si tu l'aimais pour ce qu'il est, mon frère et ma soeur, dans toutes les circonstances. Oui, qu'il neige, qu'il vente. La flamme qui est en vous là, elle va toujours monter, mon frère. Oui, monsieur parce que vous savez qu'il est mort pour vous. Et que tout ce qui vous accasse là, il a déjà payé à cela. Ce n'est que que, que, que j'attends seulement ce jour-là. Parce que ce jour-là, viendra pour toi aussi. Mon frère et ma soeur, nous étions des locataires. Je sais pas, les locataires ont vraiment passé mon soupiré quand même un jour. Mais c'était impossible de lointer. Mais qui aujourd'hui ne dit pas qu'il n'a pas la maison. Vous avez la maison aujourd'hui c'est vrai, frère, vous en avez aujourd'hui. Oui, amen, amen. Amen, oui. Tous vos frères, la plupart de tous vos frères vos soeurs ici, ils ont des maisons. Oui. Ah, oui. ah, c'est uh -huh. <rire> Et puis, vous dites, mais c'est vrai, parce qu'il faut que tu sois incrédule pour, croire, pour ne pas croire que la maison de ton frère est la tienne. Alors je le disais l'autre fois, je l'ai dit, mais je ne sais pas qui s'il si m'avait parlé de son dit mais c'est la vérité, je l'ai dit. Ah oui, le frère Kasserek est venu me poser la question, Bernard, mon bureau ce matin. Hein. <rire> ah, il était tellement heureux, il dit, pasteur, je voulais te voir parce que la réunion du dimanche, aïe, hallelujah, où j'étais là-bas, Dieu m'a visité, j'étais heureux. Et puis dit, je vais te rendre un témoignage, comment Dieu m'a conduit pour pouvoir être dans cet ensemble. Je l'écoutais le matin, que je l'écoutais. Et puis comme c'était un peu long, j'ai dit, bon, on prie d'abord avec les frères qui montent pour la réunion, et puis toi tu rentres encore après. Alors, il est venu, voilà, on parlait avec lui, effectivement. J'étais heureux de pouvoir le voir dans cette joie. Et puis, je, vous voyez presque ses yeux en de des larmes, effectivement, parce qu'il dit que ce que je désire, il dit qu'il n'y a plus rien dans le monde, effectivement, qui m'intéresse. J'ai désiré aimer Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire que Dieu a changé sa, sa vie, en fait. Et je l'ai Et puis, il me dit, mais pasteur, j'ai une question à pouvoir te poser. Je l'écoutais toujours, alors, il me dit, dis-moi un peu, euh, s'il te plaît, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça dans Il, il a dit, dans Galate, c'est petit, il dit, écoute, je lui dis, mais lis là, sinon tu veux que je puisse. Lui-même, il a il a pris, dit, on cherche avec toi. Galate, chapitre 6, Et euh, euh, chapitre 6, et, et le verset 6. C'est lui-même, hein. Je crois qu'il est encore là ce matin. Frère, c'est là tu es là. Ah, ben voilà, il est là. C'est bien le chapitre, non Galate 6, verset 6. Regardez très bien. Et il me pose la question, il me dit, mais que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. <rires> <rires> hey, ah, ça devient difficile, hein Ça devient, oh, cette écriture-là <rires> Il me dit, oui, ça, c'est quand j'ai dit, j'ai lu ça. Je vais savoir à quel moment on peut l'appliquer. <rires> Hey, hey, hey. qu'il fasse pas de tout ses bien. à <rire> ah, celui qui l'enseigne, on sent que ça devient froid. Hein? Ah. C'est pas moi, hein? C'est vrai qu'à ce serait qu'à froid. avec beaucoup de crainte, il dit, mais je vais savoir, dit, à quel moment, parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Il dit, à quel moment, à quel moment vraiment ça s'applique encore <rire> Dieu soit béni. Je dit, mais... Une question biblique, ça se répond bibliquement. J'ai dit, mais prenons dans, dans les actes. J'ai dit, on retourne dans les actes, mon frère. Alors nous prenons dans les actes, au chapitre 4, actes chapitre 4, et nous allons donc au verset 32. Alors on nous dit là, la multitude de ceux qui avaient cru. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Est-ce que vous me suivez Amen. Je ne sais pas si vous, vous excluez, mais vous devez être quand même de ceux qui sont dedans, non hein, Vous suivez C'est la Bible. hein Nous aimons Dieu, nous croyons la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, la parole Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, vous me regardez un peu comme si... C'est l'Écriture que nous disons. Elle dit, nul ne disait que c'est biens lui appartenance en propre, mais tout était commun entre eux. D'abord, arrêtez de je continue encore, parce que je vais vous dire. Là. Regardez bien que tout était commun entre eux. qui dans son cœur, je pense, ne lèvez pas la main, qui aujourd'hui peut se dire qu'effectivement que ce que je, c'est aussi pour mon frère. C'est aussi pour ma soeur, ce n'est pas seulement pour ma famille, pour mes enfants, c'est aussi pour mon frère et soeur, quand on arrive à ce point-là, on est converti. Je continue la lecture que nous disons avec lui. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de faux témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce repose sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est-à-dire que parmi eux, il n'y avait pas un frère qui disait je ne sais pas payer la facture d'électricité. Je donne un exemple. Hein. Je ne sais pas payer la, la facture d'eau. Donc, ce qui veut dire que quand un frère ou une soeur avait un, un problème, euh, et là, ils savaient, alléluia, j'ai des frères, j'ai des soeurs. Est-ce que, est que vous vous suivez? Est-ce que vous vous comprenez? Amen. Donc là, c'était qui? Je continue maintenant. Quand il y avait parmi eux, quand ce n'est pas difficile pour vous, hein, on quand il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, le vendait, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposer aux pieds des apôtres. J'aime bien ça. Euh, Je n'ai pas entendu beaucoup d'Amen. Hein? J'ai senti, oh, le, Seigneur, nous t'aimons. La parole de Dieu magnifique. Gloire à Dieu. Tu es magnifique au oh Seigneur, c'est cela. Il est magnifique dans toutes les écritures. Oh Dieu est bon. Vous voyez, ça coince, mon frère. Mais il est magnifique dans les écritures. Ça aussi, c'est l'écriture. Alléluia. J'aime Je ne sais pas, ça fait du bien, je ne sais pas pourquoi. Mais gloire à Dieu. La question, c'est frère Kassereka. Vous n'avez pas les pasteurs à préparer pour nous bombarder. Nous. C'est matin avant que je monte ici. Mais ce n'est pas vrai, frère, c'est À part le peuple fort. C'est la vérité. ah, ah Freddy, il, il a fabriqué, il a... Non, non, non, non, non. Et alors, je le fait lire. C'est lui qui lisait. Hein? Moi, je ne lisais pas, lui, il lisait. Nous continuons. Et, et, et les déposer au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il qu en avait besoin. Voilà c'est-à-dire que quand, vous apportez, quand on vous apporte, on ne va pas dire, qu'est-ce que vous avez fait avec effectivement, ce n'est plus votre problème. Et quand votre frère et votre soeur viennent aussi, il a des difficultés, mais ça lui sert. Oh, je peux pas, non, non, non, non, non, non, non, non. Dans leur cœur, j'ai toujours dit, Dieu, tu es vraiment merveilleux et glorieux. Jamais Pierre n'avait prêché ça. C'est là que vous devez voir, effectivement, que quand on est des élus, frère, on trouve les chemins tout tracés, on est égoïste, mon frère, on ne compte pas, on donne avec un cœur large, effectivement. Parce que toi qui es égoïste, frère, tu deviendras pauvre. Parce qu'on nous dit, celui qui retient les blés, il est maudit. Oh, si tu es maudit, bien, toutes les malédictions sont embrassées ou toi Moi, je ne vais pas être maudit, vais être béni. Donc, je vais donner. Et oui, monsieur, je sais ça, oui Oh, quand quelqu'un me dit le frère, le frère dit, ah attends, attends, attends. Oh, oh, oh. Bien sûr, bien sûr. Les diables, il est rusé. Hein? Oh, si tu donnes toi, qu'est-ce que tu vas avoir? est la verbe de sa Merci Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Pour toi aussi. Alors nous continuons avec lui, toujours avec lui. Puis on va terminer là. Et est au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Là, c'est la flamme. Là, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Vous êtes tellement amoureux du Seigneur que vous voulez que son œuvre aille de l'avant. Parce que quand il y a de moyens pour son œuvre, eh bien, beaucoup de gens sont sauvés. La parole de Dieu est prêchée. Ce n'est pas la parole de l'homme, non. C'est la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu soit connu partout, effectivement. C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça. Hein? Parce que c'est lui qui veut que l'homme du Seigneur soit programmé partout. Mais quand c'est agi de vous, en fait, votre esprit charnel, il calcule. Si je donne ça, si je peux donner ceci, pas C'est comme ça qu'on est il y, a, il y a un frère. Bon, c'est pas possible pour cela. Il y a un frère qui était avec nous ici. Je voulais déjà dire Il vient dans mon bureau, il me dit, mais pasteur, j'ai une question pour pouvoir vous poser en rapport avec la Bible. Bon, voilà comment moi je fais. Lui-même, il a déjà donné la réponse. Il dit, voilà comment moi je fais cela. Parce que bon, il a toujours écouté la parole, hein. Il dit, voilà comment moi je fais. Je dis, je t'écoute. Il dit, alors je sais que Dieu il est bon, il est toujours bon. Alors, quand je reçois mon salaire, j'ai fait ceci. Je paye d'abord le loyer, je paye d'abord les factures, toutes les factures, je même chez Aldi et tout ça, etc. et puis tout quand j'ai fait tout ça, même Dieu, tout ce que j'ai fait, tout, tout, tout, tout, tout, ce qui reste là. Je prends un dixième. J'ai dit, ce sont des scènes, alors. Eh parce que quand tu as tout acheté, tu as payé les loyers, tu as payé l'électricité, tu as payé les courses, tu as fait les courses et tout ça, tu as mis tes carburants pour un mois. Et il reste quoi? 5 euros, peut-être. Il dit, mais voilà comment moi, je paye ma dîme. J'ai dit, eh bien, dis donc, mon frère, tu connais bien les écritures, parce que tu as toi-même directement t'inspiré, tu as toi-même directement aussi, et tu as donné aussi la réponse à ta, à ta question. <rire> Qu'est-ce que moi je peux te dire Tu dis mais tu, es, tu lis dans les scènes d'écriture, c'est un dixième de tout. C'est pas moi. Est-ce qu'on peut penser, ah, les pasteurs, les pasteurs. Mais les pasteurs n'ont rien à voir avec Dieu. C'est un rapport avec Dieu. C'est écrit. Et puis, j'aime Dieu, il est trop bon. Nous avons un merveilleux Seigneur. Quand tu donnes là. D'abord, vous l'avez remarqué, non Parce qu'on a toujours tendance à dire, ah, oh, je vais donner, les pasteurs vont avoir les ventres. Vous avez vu mon ventre gros son si ventre va devenir gros. il va comme... Vous l'avez vu, le ventre gros. Non. Non, c'est comme ça qu'il va avoir le ventre gros. Ça veut dire qu'il mange notre dîme. Mais je ne sais ce qu'il est. Bon, façon de parler. Parce qu'il ne faut pas avoir des pensées comme ça. c'est sont des absurdes. Ouais, oui, mais ça passe par l'esprit des gens. Ça passe par l'esprit des gens. Manière. Mais vous remarquerez très bien que la Bible nous fait comprendre que c'était distribué aussi entre les frères quand on apportait -on tout ça. Et entre parenthèses, si vous saviez. Je peux vous dire ce que nous nous apportons comme aide à beaucoup. Nous n'avons presque rien. Oui, mon bébé là-bas, il secoue la tête parce que parfois je lui demande. C'est qu'il est là. Parce que, tout, parce que tout le temps ici. Parce que vous savez que nous avons beaucoup d'églises. Il est au courant. Beaucoup d'églises. Et c'est beaucoup d'églises encore. Je vais quand même vous dire entre parenthèses entre, entre nous. C'est distribué, pas de problème. La responsabilité que j'ai, elle est grande je l'ai dit seulement à vous, et lui, il sait aussi, on a des églises qui sont bâties et qui sont attachées vraiment à nous ici, dans l'enseignement et dans tout, effectivement, qui, aussi, là-bas, c'est IMC aussi, dans la, Et ces églises-là, les frais, parce que, puisqu'il qu est dans d'autres pays, effectivement, on doit avoir quand même une très reconnaissance, là-bas, parce que tu ne peux pas se rassembler. Donc, je suis responsable de là aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il est là, à présent, je peux le dire, même les impôts qu'on a là-bas, même les, les, les, les, les trucs de corona ici, les les, les, les les températures, les désinfectants dans les églises là-bas. Parce que bon, je ne vous dis pas ça, mais justement comme ça, parce que souvent, ah, ils ont, ils ont, ils ont, nous nous, nous, nous, nous aidons beaucoup. Que ce soit dans des, que quelqu'un qui est là-bas, là-bas, là nous ne vous disons pas ça, on n'est jamais venu ici. Alléluia, frères et sœurs, nous voulons que vous nous aidiez à contribuer pour ceci et cela. Non parce qu'on sait que vous allez murmurer. Vous allez commencer à pouvoir abonner, Parce que même si vous le faites à ça, on dit, oui, ils sont toujours là pour pouvoir, mais ah quand même. Hein? C'est pour ça que nous, on évite des ah quand même. Donc on prie Dieu, que Dieu soit béni pour les quelques frères qui nous aident, qui nous ont donné ici. Ils les bénissent richement. Ils seront récompensés. Alors, nous assistons dans beaucoup de choses, des églises qui tombent, quand il y a des tempêtes, effectivement, nous reconstruisons et nous aidons, nous, nous envoyons beaucoup parce que nous n'avons pas de moyens. Et ce que nous pouvons recevoir de l'un ou comme de l'autre, effectivement, n'est-ce nous... pas vrai Il est là, témoin. C'est pour ça que vous voyez que mon ventre ne pousse pas. Parce si qu'on peut dire, ouais, nous savons qu'il il va, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait. Il fait. Euh, je sais, parce qu'il y en a de ceux qui parlent, oh, on a donné un pasteur, on a fait des messieurs. Mais oui, mais tous ceux que vous, la plupart des temps, vous, vous, vous c'est de aux uns comme aux autres aussi, à vos frères. Vous ne savez pas la joie que vous apportez aux frères et aux sœurs, dans différents endroits, qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'en sortir pour ceci, pour cela. Et comme Dieu nous a accordé l'esprit de libéralité. Ben, nous arrivons à pouvoir donc les faire. Donc, comprenons okay. que là, comme nous le disions avec notre frère, si nous pouvons parler beaucoup plus loin, ben d'abord je termine ça parce qu'il bon, la lu jusqu'à verset 37. Il dit et, et, et Joseph, verset 36, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta lui-même de tout son cœur l'argent et les déposa aux pieds des apôtres avec beaucoup d'amour. Mais quand Ananias et Saphira ont vu. Parce que ça, vous comprenez bien que euh, quand il s'agit des choses de Dieu, viens donner de tout ton cœur. Pas calculer pour savoir qu'est-ce qu'on va, est-ce que ça va partir où, qu'est-ce qu'il dira, est-ce qu'on a comment. manger, comment. Donc ça, et Ananias et Saphira aussi ont vendu leurs champs. Vous, vous connaissez l'histoire et là ben, ils en ont J'ai toujours aimé cette façon dont Dieu a eu à pouvoir montrer les choses. Là. Et c'est vrai quand même, j'ai dit, mais quand ils ont vendu les champs, c'était à eux ils pouvaient garder leur argent et manger puisqu'ils n'ont pas été touchés. C'est là qu'on voit ceux qui sont touchés par la parole de Dieu, ceux qui aiment les seigneurs et ceux qui sont là simplement parce que bon, ils croient Dieu une partie, une autre partie ça reste à eux. Ah eh ben oui, eh bien, ils ont vendu leur chambre et, et au lieu d'apporter ce qu'il fallait apporter, mais ils ont pris, ils ont ils ont, ils ont apporté, pensant qu'ils ont fait ça aux hommes, qu'ils allaient donner ça aux hommes. Vous voyez que Dieu leur a montré effectivement que ce n'était pas non, c'était pas aux hommes que vous donniez, c'est à moi. Vous avez déjà lui ça Acte 5 Vous voulez qu'on le lise Vous voulez qu'on le lise Amen. Que Dieu te bénisse, ma bénévole sœur Imelda. Je suis content de te voir à la maison Amen. de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est une grande consolation. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et qui fait, il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il rapporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit Il est regardé comme ça. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie? prix des champs vous avez, vous avez bien compris ce qu'il a dit au point de parler que tu manques pas à pierre et à Jean, non, non, non, que tu montes au Saint-Esprit c'est ce qu'ils ont manqué de pouvoir regarder et voir tandis que ici Joseph sonne par là bas et les autres effectivement ils ne voyaient pas des hommes ils voyaient le Seigneur ils voyaient l'œuvre de Dieu Auquel ils portaient. Mais eux, maintenant, ils ont eu à pouvoir avoir dans leurs yeux, à leur pensée, les hommes. Et c'est pour ça qu'il le rappelle bien. Il dit Mais pourquoi Satan t'a-t-il vraiment signé Jusqu'à ce que tu viennes pour mentir au, au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, n'était-il pas Il était à toi. Tu faisais ce que tu voulais, tu dormais dans ton champ, il n'y a pas de problème. Il dit Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition Il faut toujours faire par conviction, parce que vous faites, parce que vous savez. La raison pour laquelle, et puis peut-être que je vais peut-être m'arrêter là, mais si, le n'était pas à ta disposition, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Mais ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à qui Vous voyez maintenant C'est la façon dont vous regardez les choses, en fait. Ce n'est pas à des hommes que tu es en train de pouvoir jouer ou insulter ou parler comme ça, tu manques du respect. Quand vous manquez du respect au serviteur de Dieu, peu importe que vous le considérez comme vous, quand vous le manquez du respect dans votre dans votre façon de lui parler, vous avez manqué du respect à Dieu. Et pour ça, Dieu vous tiendra rigueur. Oui, monsieur, oui, madame. Vous pouvez trouver que oui, je l'ai fait, que c'est passé, ça passe, ça ne va pas passer avec Dieu. Souvenez-vous, Dieu n'est pas comme vous le pensez. Dieu exige du respect pour ses serviteurs. Si tu ne veux pas le respecter, alors ne parle pas. Ou bien, bon, les laisse-les tranquilles. Mais il ne va pas venir l'insulter, le traiter de tous les noms. Et puis dire ah pardon, pardon, pardon. Dit ça, c'est qu'il faut faire très attention. Parce que vous touchez à la personne, c'est à Dieu que vous touchez. Bon, bref. Il dit, mais c'est pas des hommes comme l'a disait, nous étions avec ces -là. Il dit, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé Il tomba et... Une grande canne saisit tous les auditeurs et les jeunes gens s'est enlevé l'enveloppèrent et l'emporter et en venir Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était donc arrivé. Pierre lui adressa donc la parole. Dis-moi, est-ce vraiment à un tel prix que vous avez vendu les champs Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. répondit-elle. C'est à ces prix là. <rire> Mais il ne se rendait pas compte que Dieu était dans ces hommes. En oh, il lui montrant effectivement aussi comment le cœur de la personne. C'est vrai, souvent les gens doutent, hein, mais c'est vrai, frères et sœurs. Vous pouvez vous tenir devant un de Dieu. Il vous regarde, par exemple, c'est comme s'il si, ne il, veut il, il pas vous donner un clamé. Il l'a déjà vu dans votre cœur ce que vous avez Mais c'est vrai ça, ce que vous avez compensé, même quand vous lui parlez, derrière la parole que vous dites, effectivement, il sent déjà que ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. C'est vrai, frère. Dieu est vivant, mon frère et ma soeur. C'est ce qui s'est passé aussi là. Alors, en parlant, en disant, oui, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici ceux qui ont été, ceux qui ont, ont, ont enseveli donc ton mari, sont donc à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Alors dites moi, ces personnes, quand ils sont morts comme ça, où pensez-vous qu'ils soient partis Ils ne vont pas obtenir miséricorde Non, monsieur. <rire> non, non, non, non. Ils sont partis, et eh bien, leur destination, tout le monde doit connaître. Hein. Ça ne peut pas être les ciels. Ah non, non, non, non. C'est séparé de Dieu et effectivement comme ça. Donc, nous, nous devons réaliser que les choses qui concernent Dieu, ce sont des choses que nous devons. Prendre avec beaucoup de considération et beaucoup de respect. Alors je termine par cette écriture que j'ai dit combien Dieu il est bon. Quand tu prends ton dixième, tu donnes de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu n'est pas là, dis bon tu me donnes seulement ce tout. Non regardez ce qu'il dit. Nous lisons cela et puis nous allons prier. Attendez, je pense que c'est dans. C'est dans Malachie, hein, c'est là aussi. Nous allons y trouver. Malachi, aussi. Malachi au chapitre 3, à partir, à partir du verset 7. Malachi 3, verset 7, il nous dit Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. C'est toujours comme ça et vous dites, en quoi devez nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. Et vous dites, mais en quoi C'est extraordinaire, hein Comment Dieu parle. En quoi t'avez-vous nous trompé Il dit, mais dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Pas seulement les dîmes et les offrandes. Ce pas moi, il hein? dit, c'est écrit là. Hein? Que je, je vous ramène seulement dans ceci. Pour que votre obéissance soit parfaite, afin que Dieu vous bénisse. C'est seulement le but de l'écriture que nous lisons, frère. Le diable cherche à pouvoir que la malédiction tombe sur vous. Mais ce que Dieu veut, c'est que la bénédiction soit répandue sur vous. Et ça avec abondance. Alors il dit donc, dans les offrandes, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation toute entière. Donc vous savez que quand vous êtes maudit, c'est tout ce que vous avez. Hein. Oui, la malédiction partant de vous et puis juste tout, tout, tout, tout, tout ce que vous avez maudit aussi. Vous pouvez lire dans le, tournoi, le chapitre 28, hein. vous avez la bénédiction et puis vous avez la malédiction. Alors il ne faut vraiment pas tomber dans la malédiction. Parce que ça, c'est chose qui concernent les diables qui suivent. Lui, il est maudit. Vous dites, mais frère, mais frère vous n'avez jamais bien lu les scènes d'écriture Vous me suivez Dans les jardins d'Eden. Vous savez, quand on a posé la question à, à, à la femme, qu'est-ce que Il a dit, mais c'est les serpents. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit Il a dit qu'il est serpent. Il a maudit les serpents. Tu mangeras tous les jours la à terre. À terre il est maudit. Donc, vous ne devez pas être de son côté. Parce que la malédiction, c'est que vous vous placez de son côté. Est-ce que vous comprenez Je termine par là. Alors, il dit Mais vous ne voyez pas la malédiction. Et vous me trompez. La nation dont il dit Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous avez entendu cela Vous avez entendu Amen. Dans ma maison. Il dit cela, là où il dit Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi. C'est là que pas Dieu qu dit que Dieu te bénisse. C'est là que Dieu te dit Mets-moi à l'épreuve. Fais-les et tu verras. Si Dieu les dit, il va tenir sa promesse. Il dit, mettez-moi de la sorte, de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, je ne réponds pas pour sur vous la bénédiction en abondance. Et puis il continue. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes d'éternel. Donc cest dit dire que. Quand tu commences une activité, une heure, tu seras béni. Hein? Amen. Donc, partout, tu vois, mais les chants, tout ça. C'est pour ça qu'on le dit. Pour permettre es que je dise encore. Il mais... dit et, et, et, et ici, Détournome 28, regardez très bien pour que nous puissions continuer à là par rapport à la bénédiction dans Détournome, chapitre 28, et que nous comprenions cela aussi. Pardon, non, nous y, nous y, nous y attribuons, Détournome, voilà, voilà, voilà, voilà. Il dit ce que voilà, 9, 28. Alors, 28, il nous dit une chose ici. Il dit Voilà, comme il vit, il dit Mais si tu obéis donc à la voix de l'éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tout ce commandement, je t'ai prescrit pour la dîme et les offrandes, vous comprenez L'éternel, ton Dieu, donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront donc ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel. C'est la voix de l'éternel, non Qu'on a lu là, non Ton Dieu, alors il dit ceci si, si, hein, Tu seras béni dans la ville des dents. Et tu seras béni dans la ville et tu seras béni aussi dans les champs. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants. Vous comprenez, non oui. Et puis, si le fruit de ton, ton sol, donc tout ce que tu vas faire, le fruit de ton troupeau et porter de ton gros ton bétail, toutes ces choses seront donc bénies. Vous suivez oui. Après, il dit ta corbeille et ta huche seront donc bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, mais quand tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas, tu dis, je prends l'avion, bénis mon départ et mon arrivée. Mais comment veux-tu que bénis ton départ et ton arrivée, Tu si n'as pas mis ta parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous comprenez Donc il dit, mais tu seras béni quand tu agis selon la parole de Dieu. Ah, et puis nous continuons. Il dit, l'éternel te donnera donc la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'éternel, j'aime beaucoup ça l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc c'est pour ça que je dis mais si tu veux commencer une activité, fais-le parce que le Seigneur sera avec toi et pour autant aussi que toi je suis avec vous quand vous êtes avec moi il te bénira dans les pays que l'éternel ton Dieu te donne si tu as fait quitter l'Afrique, faut t'amener ici. Oh Seigneur, je ne comprends pas, mais la promesse est là. Si tu as fait quitter, tu' as mis ici. Peu importe ce que oh, on a pu voir. Les abatiens dans tout ça, quand tu mets à genoux par terre, ton Dieu change. Il change les cœurs et les lois. Pour toi et pour ta postérité. Il est fait. Tu seras pour l'éternel un peuple vous le, vous le dites avec moi non Amen. Comme il t'est la juré, lorsque tu observeras le commandant de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu as appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. Amen. Tu n'as pas à avoir peur dans les entreprises où tu vas. Est-ce qu'on va m'embaucher Est-ce que le patron sera gentil? Tu n'as pas à avoir peur des, des patrons parce que Dieu lui-même prend soin de toutes choses. C'est notre manque de foi. Ah, nous continuons encore la lecture, il dit, mais l'éternel te comblera de biens. C'est bon, non Amen. En multipliant le fruit de tes entrailles. Est-ce que vous comprenez cela Amen. Amen. <rire> En multipliant le fruit des entrailles. Donc, mon frère et ma soeur, Amen. Dieu aime bien les enfants. <rire> et, il aime beaucoup les enfants. Donc, vous comprenez, donc. Ce qu'il a même dit quand il a fait l'homme et la femme. Allez donc, vous comprenez. C'est une bénédiction. Hein? Les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, a juré à, à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête. Et jamais, jamais la queue. J'aime cela. C'est beau, hein? Il dit, tu seras toujours où? En haut, en haut, en haut, en haut. et vous voyez la place que Dieu vous donne? Toujours en haut. Et puis, et tu, tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis simplement C'est pour ça que tu obéissons simplement et nous pouvons être en paix. Nous aurons des combats, mais nous avons la victoire. Nous marchons parce qu'il a promis. Et puis, il dit... Après, ah ben ils ajoutent, on dit, mais lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras aussi en pratique, et que tu ne te donneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Maintenant, ça c'est la bénédiction. Comme on l'a vu aussi, la malédiction. Alors maintenant, il dit ceci, ne vous fatiguez pas, hein parce que Dieu veille aussi bien sur la bénédiction que sur la malédiction il veille bien, il a dit je veille hein? il veille, mais si tu n'obéis point à la voie l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que j'étais prescrit aujourd'hui voici donc toutes les malédictions qui viendront sur qui et qui seront quoi aïe aïe aïe dis aïe. Ça, ça comment tu seras maudit, ça fait mal <rire> J'ai dit, Seigneur, je vais, je vais seulement être béni. Et pitié de moi, parce que là, tu seras maudit, Seigneur, et pitié de moi. Je, je ne veux pas être là. Personne ne veut être là. Nous voulons être de l'autre côté, parmi les bénis. Et c'est ce que nous sommes, que le Seigneur vous bénisse. Les nous nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, de tout notre corps, nous voulons vraiment te dire encore merci Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta compassion, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Car tu nous montres réellement aussi la voie que nous devons suivre, mon bien Père Saint-Dieu. Tu nous as aussi montré qu'il y a toujours un jour particulier dans la vie d'un fils de Dieu, Père Saint-Dieu, dans la marche que nous sommes avec toi, Père Tibissant. Il n'y aura pas toujours des trains train de tous les jours, Père Tumissan, mais il y aura un jour particulier, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il va marquer ton peuple, bien Père Saint-Dieu, et tes fils et tes filles, mon roi. Oh, qui réalisons, Père Tibissant, que tu es toujours vivant, afin qu'ils prennent courage, mon bénémoine Père dieu Nous te remercions pour ta bonté, mon bénémoine Père dieu Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit glorifié pour ton amour que tu n'as jamais cessé de manifester en notre endroit, parce que tu es vraiment précieux pour nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Soutien mon frère et soutiens ma soeur, mon bénémoine Père et accorde-nous encore la grâce, mon bénémoine, pas de de pouvoir persévérer, à ne pas être découragé, mon bénémoine, pas de mais être fortifié, sachant que ce que tu nous as donné, mon bénémoine, pas nous le possédons déjà, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous avons foi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que certainement ta parole que tu as déclarée, elle s'accomplira, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mon frère, mon bénémoine, Père au dieu Ma soeur, tu vas Père dieu Ton peuple, toi, mon bénémoine, dieu Oh, atteindra l'objectif, mon bénémoine, pour lequel tu les as appelés, Père. Oh, Dieu, parce que ta main puissante, nous garde, mon, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, Soutiens mon frère et soutiens ma soeur mon roi. Nous avons nos yeux fixés sur toi, mon Père. Que la paix leur soit connue, bénémoine, Père que La foi, bénémoine, personnes au dieu qu'en tout lieu qu'ils vont passer, mon béni, qui n'est pas la Père, bénémoine, Père au Dieu parce que tu es vivant, mon béni, Dans chaque endroit, mes personnes au dieu parce que tu es le Dieu qui prend soin. Tu te suis de ton peuple, bénémoine, Patibissant, Dieu. Je te remercie parce que tu es vivant et tu es présent. Et que tu les fais aussi, mon béni, mon Père. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, bénémoins, Père Dieu qui chante ici en ces lieux. Oh gloire à toi pour ce que tu fais, me Patribisson, Dieu. Pour chacun de mes bien-aimés qui a la tâche quelque part, en travaillant pour toi, mon bénémoine, Patribisson, de tout son cœur, mon bénémoine Père. Louange et honneur à toi, toi qui es le Dieu vivant, mon bien-aimé Seigneur. A toi donc la gloire et la puissance, mon bénémoine, pour ce que tu fais, Seigneur. Nous nous réjouissons de ta grande beauté et tes grandes compassions, mon Père. Loué soit ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu fais. Que tu nous pardonnes, mon bien-aimé Père. Merci mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Garde ton peuple. Garde ton peuple, mon béni, mon dieu Et soutiens chacun d'eux. Béni soit ton nom. Merci. Merci. Merci mon Père. Gloire à toi. Merci. Amen. Amen. Merci. Tu es Dieu. Merci mon Père Dieu. Tu fais de merveilles, tu accomplis encore. Et je te remercie, mon mon Père, Saint. Dieu. Je te loue de tout mon cœur je te rends grâce, mon bénéme Père Dieu. Aide-nous à être obéissants à ta parole, mon sauveur. Merci, merci, sauveur et... Oh, Dieu très haut, merci. Merci, mon Père. Gloire à toi, honneur à toi et... Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais, Seigneur. Conduis-nous encore davantage, que tu puisses agir et guérir encore ton peuple, mon Père Père, sans Dieu, et que notre cœur soit aussi tourné vers toi, mon Père. Merci, Père. Bénis ton peuple, mon sauveur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour ta paix. Merci pour tes compassions et ta consolation. Garde ce peuple qui est à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur. Jésus Christ, merci Père, Amen Je voudrais, mon grand, je voudrais que la chorale, si elle peut, nous chanter quand... Merci Seigneur, pour la puissance de Jésus qui compte, elle est ici hein, si Vous connaissez Merci, merci beaucoup Que Dieu te bénisse, mon merci